vous pouvez voir, on est au Grand Bazar et franchement, même l'accompagnement, ils sont avec nous. Ils nous aident dans les démarches, que ce soit pour acheter des, des vêtements ou euh, euh, de, des aliments, ils nous font visiter les, les lieux historiques. Franchement, c'est quelque chose de... Je vous conseille à tout le monde. Ils sont professionnels, ils sont, franchement, l'équipe est top. Même à la clinique, tout s'est bien passé, tout était carré. Il y a, on n'a pas eu de souci de douleur ou quoi que ce soit, c'était vraiment un, quelque chose de bien. et franchement. Je vous les recommande à 100%. Air Istanbul, c'est les meilleurs. Et je vous le dis, regardez la qualité. C'est les meilleurs, il n'y a rien à dire. <rire> Fight! Ah, il est malin, lui. T'es mon pote, toi, t'es mon pote. Ça, je prends. Ça, je prends. Gucci Petit. Voilà Voilà, chef, regarde. Voilà, trop petit. Voilà, c'est trop petit, chef. c'est pas Voilà, Hardine, chef. Rouya. Voilà, c'est trop petit. Regarde mon stock. Trop petit. Voilà big. Big, regarde, big. Big, small, OK. C'est chef. Ah, chef. C'est... C'est cher oh. Non non non non, pas cher, non. Normal, ça. 120, il prend tout tout de suite 120 eh euros. Vas-y gratuit, vas-y. Bien sûr ah. ah gratuit, je le prends Ah oui ah oui. 120, 120 tout. 150, non suis... Je... regarde non bon dernier, on se serre la main. 100, 150. Allez. 130, il prend tout. Non. Quoi 100... Non pour toi non pour moi. 140. C'est okay, pas, pas bon. Non, c'est pas bon. Non, non, il a dit c'est bon. Non, il a dit non. Il, il a dit. A dit bon, oui. oh, je peux te dire, voilà. Non, il a pas dit oui. <rire> <rire> <rire> ah mais toi, il y en a beaucoup d'argent. Ah, ah, bon. bon. ouais, <rire> <rire> Dernier truc, 130. Une fois, deux fois, trois fois. 130 ah, euros. 35. 135. 135 Frérot, 5 voilà Ruya, 5 euros. 5 euros c'est rien. Roya, 30. Roya, 130, 130. 132 euros. Ok, 132 euros, il y bon. wow. a du g vendu. C'est bon. Waouh M'a ruiné Waouh, waouh, waouh, waouh, waouh, waouh. Franchement. Ah bah oui, frère, ah bah oui, frère. C'était comment C'était bien, non <rire> J'assure. Là, aujourd'hui, vous allez bien manger. Hein. L'argent... Tu, tu veux payer à manger pour moi <rire> Oui, paye, paye pour moi J'ai jamais goûté, je vais aimer. Mais c'est qui qui paye Non, non, non, je m'en fous, frère. Non, tu payes OK, si tu payes, il n'y a pas de soucis, chef. Yo, good friend. Yo, my friend. You are, je t'appelle. Je... Oui, si, si, si. Allez, chef. Non, non, non, non. Viens, on va parler, viens, on va parler. Là, il y a la caméra, c'est pour ça. Viens, on parle. Là, on a mangé. Là, on peut en prendre encore. T'en vas, elle on a jolie. Maintenant, moi, je suis ton frère. Reduction encore. 150, regarde. Moi, regarde, tu fais. Non, tu fais moi. Ça fait, tu vois, même 70 normalement. Mais comme je suis. T'es mon frère, regarde, je te dis. 150 Please, 150. Regarde, regarde, regarde, regarde comment c'est joli, regarde. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te prix. S'il te plaît, non, <rire> s'il te plaît, 150, <rire> ah, c'est pour oui, elle. Moi, non, Frère, 150. Elle a tout ça, elle a que ça. Dernier prix, dernier prix, dernier prix. Regarde, dernier prix. Bien, come on, come come, come on, come on, come on, come on. Come Look, look, look, look, look. Non, non, non. Ah oui, 200, Dani. Non, 200, non, c'est trop. En plus, je par Elle compte avec 300, Dani. Elle a même pas, elle paye par carte bleue. Moi, je parle pas. S'il te plaît. même pas de monnaie. S'il te plaît. Monsieur, frérot, monsieur, frérot monsieur, fais, fais, fais le bon pour moi. Je vais revenir. Non, pour moi. Voilà, je vais revenir. Ah. My friend, regarde, mets genou genoux. <rire> please, please, please, please. Un ah, big boss, big boss, oh. 170, okay, good, okay, thank you my God, Oh you're my brother, oh, t'es un bon, thank you, t'inquiète ça. merci merci, t'inquiète. Istanbul, you are the best, <laughs> the best thing in Istanbul, c'est vous c'est vous les meilleurs. Nous sommes partis de l'hôtel ce matin, euh, on est venu se balader au Souk. Nous avons fait plusieurs boutiques euh, de marque entre guillemets et euh, avec les amis nous avons acheté euh, quelques vêtements, quelques accessoires de luxe et voilà nous avons bien mangé aussi au kebab, un vrai kebab à Istanbul. Et euh... Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre C'était super, franchement c'était une agréable journée à refaire. Je pense que je reviendrai ici pour faire la barbe avec toujours la même équipe, Air Istanbul, il faut le préciser. Et euh, je sais pas si tu veux dire quelque chose. Oh, c'était cool, c'était une journée au top. Hein. Moi qui étais accompagnatrice des garçons, franchement c'était génial. On a passé une super journée avec vous. Vraiment, vraiment, vraiment merci à vous. Comme franchement, la journée s'est super bien passée grâce à vous et merci encore. Thank you Air Istanbul, thank you!